Nous étions la seule province à ne pas s'être dotée de cette mesure. Nous en sommes maintenant à la déclaration des députés. Des députés. J'ai participé à une soirée gala de l'hospice Renfrew. C'est une belle occasion pour reconnaître les travailleurs et les bénévoles de l'hôpital Renfrew un bon repas. Et le, le président du conseil scolaire, le président du conseil de l'hôpital, euh, racontait des anecdotes, euh, ainsi que d'autres personnes, racontaient des anecdotes sur le sens euh, de l'hôpital dans leur vie. Ils il voulaient un, un hospice de euh, Silly à Renfrew. Lorsque cet hospice a été approuvé, c'était gratifiant, gratifiant de voir comment la collective s'est rassemblée pour. Euh, pour ramasser des dons et des cadeaux pour le refuge. Depuis 15 ans, l'Hospice Renfrew est un, un service absolument remarquable pour les soins en fin de vie. Je connais de nombreuses familles dont les êtres chers ont passé leurs derniers jours entre les mains du personnel de l'Hospice Renfrew avec l'évolution de l'hémographie, les soins de fin de vie. Des hospices euh, seront de plus en plus nécessaires avec les baby-boomers qui vieillissent. Le financement des hospices euh, est à des niveaux jamais atteints par le passé. Je félicite tout le personnel de, et tous les bénévoles de l'hospice rent de travailler avec vous pour prodiguer des soins que seuls savent prodiguer les hospices de la province, Député de London West. Je, vous, je, je Un incendie a détruit le Café Black Walnut à London, dans un immeuble de 145 années. Euh, le café est un véritable pierre angulaire de, de son quartier depuis 2011. Les propriétaires Andy et and Mandy Heatheridge sont connus pour leur dévouement à la collectivité et leur dévouement au patrimoine que représente leur immeuble. Les résidents se voient dans le café depuis des années pour le café, le thé, les repas. Je remercie les pompiers qui sont arrivés rapidement et ont lutté pour... pour euh, éteindre l'incendie, mais les dégâts ont été trop graves. On n'a pas pu sauver, euh, euh, sauver l'immeuble. Les propriétaires veulent reconstruire cette belle institution et œuvrent pour déplacer le café dans un autre endroit. Toute la communauté est... Euh, et du côté des propriétaires alors qu'ils préparent la prochaine génération euh, du café Black Walnut. Oui. Député de Newmarket Aurora, je suis ravi de dire que les Ontariens euh, itinérants recevront une, un soutien par le gouvernement pour euh, être mieux connectés aux logements d'urgence et de transition, y compris à, à Newmarket Aurora. Mardi dernier, je le pré privilège, d'être au siège régional à Newmarket, Aurora, pour annoncer que la municipalité, municipalité régionale de York recevra 36,7 millions de dollars en 2023, 2023 dans le cadre du programme prévention de l'itinérance. Je suis ravi de dire que cela représente une hausse de 76 du financement annuel bonification fait partie de l'initiative que nous prenons pour euh, lutter contre l'itinérance et en offrant un soutien aux personnes les plus vulnérables en ajoutant 200 mi 2 millions de dollars chaque année dans le programme euh, de prévention de l'isolement dans le budget de 2023-2024. Cette affectation permettra à, aller à la région d'être flexible pour euh, déployer les financements là où les besoins sont les plus présents, y, y compris pour les projets d'immobilisation. Je remercie le président régional Wayne Emerson, le commissaire au, ser au service de santé, euh, Catherine Chislett, et toute l'équipe pour, euh, pour leur soutien euh, au bien-être de la collectivité. Je remercie également le député de Thornhill et le député de Markham Tornhill euh, de m'avoir rejoint jeudi dernier. Député, député, déclaration de député, député de Nickelburt. Merci, Monsieur le Président. Le, la bourse de voyage pour le Nord a été créée pour uh, alléger le fardeau financier pour les résidents du Nord qui doivent venir dans le Sud pour les soins de santé. Mais beaucoup de patients et de personnes vulnérables ne peuvent pas accepter, accéder aux soins dont ils ont besoin. Un patient doit avoir l'argent d'abord pour se déplacer pour puis, voir un expert médical dans le sud. Ensuite, ils doivent attendre des mois, des semaines ou des mois pour se faire rembourser. Beaucoup de personnes à faible revenu n'ont pas les moyens de payer en amont, donc la porte au traitement leur est fermée. Il y a une liste sur le site du ministère de la Santé avec 17 agences à que, selon la ministre, donne des financements en amont aux personnes dans le besoin. Donc, mon adjoint euh, les a appelés. Si vous êtes membre de la Première Nation ou vous êtes au programme de l'Ontario-Travaux ou du programme de soutien aux personnes handicapées, vous avez un enfant euh, inscrit auprès de Easter Seals. Il y a un peu d'aide, mais pour la plupart des gens, il n'y a pas d'aide. C'est inmassible, Les gens ne devraient pas me venir dans le désespoir, mais sans les moyens pour acheter un ticket de bus pour aller à Toronto pour recevoir les soins dont ils ont besoin. L'Ontario a besoin d'un fonds d'urgence accessible à la population du Nord dans ces circonstances, car à l'heure actuelle, ça ne marche pas. Merci beaucoup. Déclaration de, de, des députés et députés de Carlton. Monsieur le Président, c'est le cours lourd que je prends la parole pour uh, vous transmettre des nouvelles tristes de la circonscription. Le seul membre restant de l'équipe de deux hommes qui uh, couvraient uh, la nouvelle dans la circonscription depuis un siècle, John Brummell, activiste et photojournaliste, est décédé. Uh. Il y a quelques semaines, il était très dévoué à son épouse Rosemary, sa fille Deborah et, et à toute la famille et à la collectivité. En tant que bénévole actif dans la communauté, il était membre de la société historique, la société des jardins et de la société agricole. Et j'en passe. Sa vie de bénévole a fait de notre collectivité un, un endroit absolument idéal pour ses résidents. Il a, il a été, on lui a décerné une, une médaille en 2017 pour son photojournalisme. Il était très connu localement. Beaucoup de ses amis, beaucoup de sa famille reconnaissaient son rire joyeux. Il était toujours présent pour les événements organisés dans la collectivité. John Brummell et John Curry étaient souvent présents. John Curry est décédé l'année dernière. Avec le décès de John Brummell, c'est la fin d'une époque pour la communauté. Je transmets mes condoléances les plus profondes à sa femme, Rosemary, sa fille, Deborah son mari, Edward, et à toute la famille et à toute la communauté. Qu'il repose en paix et qu'il nous rappelle l'importance du journalisme. Député de Sainte-Catherine, je prends la parole en tant que membre fier de la communauté de Sainte-Catherine pour me féliciter des volontaires qui rendent la collectivité dynamique et inclusive. Beaucoup d'organismes avec beaucoup d'excellents bénévoles. Mais aujourd'hui, je voudrais reconnaître la Marche des Dissous et son travail de bénévole dans la province. La Marche des 10 Sous accueille sa son événement d'appréciation des bénévoles pour la 37e fois. C'est la première fois depuis la pandémie qu'ils ont pu organiser l'événement. 29 bénévoles seront récompensés de 2020 jusqu'à présent. Ces personnes extraordinaires euh, incarnent L'abnégation, le dévouement, la Marche des Dissous est une véritable source d'espoir pour les personnes handicapées et leurs familles depuis de nombreuses années. C'est euh, euh, le travail inlassable des bénévoles qui alimente le succès de l'organisme. Mais cela ne s'arrête pas là. Nos bénévoles sont non, sont, sont, sont non seulement des leaders, mais aussi des champions du changement et des ils luttent pour l'accessibilité, l'égalité et leur voie alimenter la connaissance et à sensibiliser la population en ce qui concerne les besoins des personnes handicapées. Félicitons-nous de leurs efforts inlassables alors qu'ils construisent des communautés dynamiques et vibrantes où les uns s'occupent des autres. Merci. Déclaration de député, eh, Kitchener-Conestoga. Kitchener Merci. j'étais ravi eh, d'accompagner le Premier ministre, ministre à la semaine où nous avons lancé une annonce de 7,7 millions pour construire un Arena moderne à Kitchener. Je suis, a, je, je suis ravi de travailler avec uh, <rire> l'Université de Waterloo et hum. la municipalité de Waterloo. Ce sera un... Un lieu euh, pour les centres, les sciences de, de la santé. Cela va attirer des investissements pour créer de bons emplois et pour les petites, les jeunes entreprises. La région de Waterloo a accueilli un, un système d'innovation. Dr Vivek Goel, président de l'Université de Waterloo, dit :« Je cite l'arena de l'innovation joue un rôle crucial pour élargir le. ..» l'impact et euh, le travail euh, de la pépinière Velocity. Nous appuyons les pépinières partout dans la province et ces investissements vont accélérer la, commercial la découverte, euh, développement et commercialisation de recherches faites en Ontario. Notre message est clair. Du début jusqu'à la fin, nous vous accompagnons à chaque moment. Merci beaucoup, euh, Déclaration des députés députés de Kingston et les îles. Merci, Monsieur le Président. Imaginez, le en fin d'après-midi, les gens font la file, certaines avec des béquilles, béquilles de, de, de, devant une clinique de, de, de médecine familiale. Et, et là, ils font la, ils font la file pour uh, la clinique ambulatoire de la soirée. Beaucoup de personnes n'ont pas de médecin de famille. Et six, six médecins prennent la retraite au mois de mai. 10 000 personnes de plus qui n'auront pas de médecin de famille. Et comme l'a confirmé mon bureau en appelant toute la... Il reste seulement une clinique ambulatoire à Kingston. Les, kin... les citoyens de Kingston ont peur. Et les gens se désespèrent de trouver un nouveau médecin de famille. Certaines personnes ont appelé tous les médecins de famille de la ville. Les gens ne savent pas où ils vont pouvoir renouveler leur ordonnance pour des médicaments euh, restreints. Ils gèrent les maladies chroniques tout seuls. Ils ne peuvent pas le suivre, faire le suivi de traitement. Alors, où le gouvernement s'attaque à la crise des soins primaires, je rappelle à la, ministre, à la ministre Jones que la situation à Kingston est particulièrement grave. On a besoin de médecins de famille à Kingston. Il faut que Kingston soit désigné, collectivité. Euh, les besoins sont élevés. Député de Essex. Merci, Monsieur le Président. J'ai encore des de bonnes nouvelles de la circonscription d'Essex à Essex. Nous avons deux euh, super constructeurs, le groupe Rosati et, euh, la, et Rosetti Realty qui construisent un, un, un logement, un, un immeuble de 78 logements. C'est peut-être pas très grand à Toronto, mais à Amherstburg, c'est énorme. Et cela permettra à 74 familles de rester à Amherstburg et de vivre et de travailler à Amherstburg. Ou, ou si vous voulez occuper un logement moins grand, vous pouvez rester à Amherstburg. Et c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui veulent vivre travailler et demeurer à Amherstburg, Donc, j'encourage les grands constructeurs comme Jones Realty et Rosati Construction à faire l'excellent travail qu'ils font et j'encourage le ministre associé du Logement et le ministre des Affaires municipales et du Logement alors qu'ils travaillent inlassablement pour construire 1,5 million de logements en Ontario, car les gens en Ontario devraient rester en Ontario et avoir un logement en Ontario. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Oxford. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je prends la parole pour reconnaître un grand Canadien, le Docteur George Leslie Mackay. Cette année marquerait son 160, 179e anniversaire. Mais il est... Tout le monde se souvient de lui euh, au Canada et à Taïwan. Il, il est né près du comté... Euh, dans le comté acteur en tant que missionnaire presbytère. Ensuite, il il est allé vivre à Taïwan. Il a fondé une mission dans la ville de Tansui. Lors de sa première mission, il a beaucoup admiré l'île et sa population. Et il, a, il, il a épousé une, une femme locale et il aidait les gens, tout en, y compris en devenant dentiste pour aider les gens. Pendant ses 30 ans sur Taïwan, il a construit cette école, dont la première école pour filles, et le Collège Oxford et un hôpital. Il a lutté pour les droits des femmes et la santé publique et a lutté contre la discrimination. Son héritage vit encore dans les écoles qu'il a fondées et aussi dans le système de santé de pointe de Taïwan et les liens d'amitié entre Taïwan et l'Ontario. Le comté Oxford est jumelé avec le district Hansui. Il, est, il serait fier de la démocratie pluraliste et vie et dynamique de Taïwan, continuant de partager ce lien précieux et faisant progresser les valeurs dont il était le champion. Merci beaucoup. Cela finit.